Bonsoir Corinne Vezoni. Bonsoir. c'est un plaisir de vous accueillir ce soir à l'Institut National du Patrimoine pour cette carte blanche. Vous êtes architecte, l'idée de cette rencontre c'est d'échanger avec une personnalité du monde de la culture, de la création souvent, pour parler du patrimoine et pour une fois, alors qu'à l'INP on est habitué à faire venir souvent des experts en patrimoine, pour une fois permettre à quelqu'un qui peut porter un autre regard sur le patrimoine, euh, de nous faire partager aussi sa passion et son regard. Vous êtes architecte et euh, vous connaissez malgré tout bien, je dirais, le monde du patrimoine parce que vous avez euh, participé à plusieurs concours, fait plusieurs réalisations aussi euh, qui intéressent les professionnels du patrimoine dans le domaine des musées, dans le domaine des archives. Je crois que vous avez prévu de nous montrer également un certain nombre de, de vos réalisations. Je vous propose peut-être qu'on commence par une question euh, toute simple et qui nous est en quelque sorte dictée par l'actualité. Nous sommes aujourd'hui euh, le 18 avril 2019. L'incendie de la cathédrale Notre-Dame s'est produit euh, lundi. Depuis, il y a beaucoup euh, d'effervescence autour des projets de, de reconstruction. Euh, Qu'est-ce que cela vous inspire peut-être Comment un architecte aujourd'hui en 2019 peut-il se positionner par rapport à un monument aussi un signe de l'art du XIIIe siècle et de l'art du XIXe siècle Parce que c'est vrai que Notre-Dame oui. doit beaucoup à Violet-le-Duc. Oui, vous avez raison, Notre-Dame vraiment doit quasiment tout à Victor Hugo et viollet le duc Elle était dans un état assez de décomposition très avancé jusqu'au XIXe, jusqu'à jusqu l'ère romantique. Et c'est vraiment le romantisme qui l'a révélé. Euh, et Viollet-le-Duc a eu un travail, à mon sens, remarquable. C'est-à-dire que c'était un architecte qui, je le dis parce que c'est intéressant de savoir comment les autres vont répondre maintenant. Euh, Viollet-le-Duc avait travaillé mais elle, la question de l'art gothique extrêmement, de manière extrêmement approfondie. Il avait écrit deux tomes sur cet art, il le connaissait dans, dans ses moindres, dans tout, sur tous les sujets techniques, architecturaux, sculpturaux, plastiques, et il avait une connaissance absolue de cette époque-là, et un amour absolu. Et donc il a voulu travailler, non pas de manière, comme on l'a critiqué quelquefois en, dans le pastiche, mais vraiment en adhérant complètement à la manière dont les, les maîtres d'œuvre, les artisans, les compagnons travaillaient, d'où cette, cette justesse à mon avis de réponse, il en a fait plus que ce qu'elle était d'ailleurs, puisque c'est lui qui a dessiné les gargouilles avec tous ces, ces animaux extraordinaires, qui en a fait aussi quelque chose qui a prolongé cette idée de, de quelque chose de à la fois mystérieux, étrange, fantastique c'est lui qui a créé les arcs boutants qui sont comme des jets d'eau très fins qui s'élancent dans le vide donc il a vraiment amplifié cet effet là, il a accompagné ce qu'était déjà Notre-Dame, il est allé encore plus loin. Et je pense que, euh, il me semble que malheureusement, j'entends des voix très dissonantes. Et il y a des architectes qui, euh, à mon sens, veulent répondre pour mettre leur nom, sur notre, pour associer leur nom à Notre-Dame. Est-ce que c'est ça qu'on attend ou est-ce que c'est plutôt être au service de ce qu'elle est, du symbole qu'elle porte, de cette silhouette extraordinaire qu'elle apporte à la ville, de, ce, de tout ce qu'on a dit et redit, donc je ne vais pas le, le, le, le répéter. Mais euh, à mon avis, à mon sens, la question, c'est comment retrouver cette attitude d'une certaine modestie aussi euh, derrière cette œuvre et comment euh, ne pas venir absolument imprimer sa trace en voulant faire un geste extrêmement fort qui marquera le, le 21e siècle, c'est vrai. Et on sent les égaux des architectes, qui malheureusement sont très fréquents, euh, qui, euh, et on voit très vite ceux qui veulent euh, aller au-delà de ce qu'elle était. Alors ça peut être un thème, mais euh, je ne sais pas si euh, on est prêt, on est capable d'accepter... De, de la transformer dans sa silhouette, de la transformer dans ce qu'elle était. Je ne sais pas si on est en, en capacité de l'accepter. On l'a accepté d'une manière très différente sur la pyramide du Louvre, par exemple, parce que c'était un objet posé devant. Et encore, ça a été un vrai débat. Et là, le geste a fait, d'une certaine manière, preuve également de modestie, puisqu'il a dit « je suis transparent quand même, je m'efface malgré tout ». Donc, c'est... C'est un vrai sujet, euh, un, c est, c est, il va y avoir des débats sans fin sur la question de la temporalité, des techniques et de la réponse plastique. Euh, donc c'est plus sur la question de la réponse plastique que là, euh, l'acte va être plus ou moins fort. Je crois que votre vie est un peu baignée, marquée, je dirais, par la Méditerranée. Euh votre vie, votre carrière d'architecte, beaucoup de vos réalisations aujourd'hui. Est-ce qu'elle est une source d'inspiration pour vous Oui, j'ai fait ce choix. J'ai été élevée dans différents pays et puis j'ai fait le choix de m'installer à Marseille, au bord de la Méditerranée. Et je pense que la Méditerranée a nourri ma, ma position d'architecte, ma, ma façon d'aborder l'architecture. Parce qu'en Méditerranée, euh, les, la nature est extrêmement violente. La pente est très présente. En Méditerranée, très souvent, les collines plongent dans la mer. Et donc, il faut faire avec la violence des éléments, des vents très forts, très souvent, un soleil très puissant. Euh, des, quand il pleut, ce sont des pluies diluviennes. La nature, la roche est très présente. Il faut faire avec des, une roche très dure. Et comment construire avec ces contraintes très fortes, ces contraintes physiques et naturelles très fortes. Et ça oblige, c'est un peu ce que je disais pour Notre-Dame, ça oblige à une certaine modestie. Parce que face à des éléments forts et puissants, eh bien, c'est très difficile de donner le change. Et donc, il faut savoir s'y adapter et en tirer parti. Essayer d'utiliser la force du lieu pour en tirer parti et l'exploiter. Avec la pente, eh bien, il faut, il faut s'adapter. Euh, on peut difficilement la découper et se remettre à plat. Et ça oblige à une attitude. C'est souvent plus facile de construire sur un terrain plat, euh, voilà, bien protégé. Donc, ça a été le point de départ de mon, de mon travail. Et puis ensuite, je suis partie faire des concours un peu ailleurs. Et euh, à présent, il a fallu, j'ai travaillé sur le... J'ai gagné deux concours sur le Grand Paris, sur les gares du Grand Paris, et là, il a fallu que j'installe une partie de l'agence à Paris. Et j'ai travaillé après sur Batignolles, euh, la partie de l'éco-quartier de Batignolles, donc après d'autres sujets dans d'autres villes. Alors, vous évoquez Marseille. C'est une ville qui inspire souvent, à, y compris à celles et ceux qui sont nés et qui ont vécu, des relations, euh, des réactions contrastées. Marcel Pagnol disait, je crois, en repensant à ses souvenirs d'enfance, « Je ne savais pas que j'aimais Marseille ». Que vous, inspire cette, que vous inspire cette ville à l'architecture et à l'urbanisme C'est une ville très curieuse. On ne l'aime pas. À mon avis, c'est assez difficile de la connaître et de l'aimer spontanément. Ce n'est pas une ville qui se lit très facilement, qu'on comprend facilement. Il faut du temps. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à m'y attacher. C'est une ville, comme vous l'avez dit, très contrastée, où tout, tout, est, tout est contraste, tout est contraste. L'échelle des bâtiments. On peut avoir des bâtiments très bas, euh, complètement juxtaposés à, à des volumes très hauts, des, des bâtiments très hauts, des immeubles, des tours même. Et puis, euh, on a euh, tous ces villages qui constituent la ville. Chacun de ces villages, on dit qu'à Marseille, il y a 111 villages qui ont fait se sont agglomérés entre eux et constitué la ville. Et chaque village a euh, une spécificité propre. Celle de Marcel Pagnol dont vous parlez, celle, ce sont les villages de l'intérieur, de de, du côté des collines, et donc du côté de l'arrière, euh, de, de, de, des pieds des collines euh, en fond de Marseille. Puis il y a le Marseille du littoral où là, les, les villages sont complètement différents et ce sont euh, lien à la mer, à la pêche. Et puis il y a la partie industrielle et, du, et portuaire qui est curieusement avec la, avec la ville de Gênes, sont les deux villes où le port se trouve dans la ville. Le port commercial et industriel se trouve dans la ville, au centre même de la ville. Et ça, c'est un choc d'échelle énorme aussi. On a ces grands paquebots qui sont dans la ville. Il y a des rues où on perçoit le, une montagne blanche dans l'axe de, la, de la perspective de la rue. Et donc, tout cela, avec évidemment l'effet du port. Et puis, un sujet très important à Marseille, qui est la présence de la nature. La nature qui est aux portes de la ville, où qu'on se trouve dans la ville, on a des échappées visuelles vers la nature. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Un accès, qu'on habite au nord, au sud ou au centre, on a un accès vers l'espace naturel sauvage extrêmement rapide. En très peu de temps, parfois à pied, la plupart des gens au nord et au sud vont à pied en contact direct avec la nature. Tout ça parce que Marseille est ceinturée de collines qui l'ont obligée à s'étaler le long du littoral. Et c'est une ville qui est plutôt en linéaire, et qui, contrairement à Paris, n'est pas une ville concentrique. Paris a un centre, les villes classiques ont un centre, et à partir de ce centre, on rayonne. Marseille, non, les villes en bord de mer eh bien, sont coupées en deux. Le centre, tout est coupé en deux. L'autre partie du, du, du, du, du cercle, en fait, ce sont des espaces concentriques, eh bien, l'autre partie, c'est la mer. Et donc, elle ne fonctionne que d'un côté, et donc, il faut contourner à chaque fois et, et, et Marseille c'est son problème elle a la mer d'un côté, les collines de l'autre il a fallu qu'elle s'adapte euh, à ce tissu là alors Marseille n'a aucun intérêt n'a jamais eu aucun intérêt pour son patrimoine et son architecture et ceci depuis les Grecs qui ont fondé la ville les Grecs dont il reste quasiment aucun témoignage il y a un port grec mais quelques vestiges qui commencent à être un petit peu valorisés mais jamais trop elle a tout oublié de son passé grec, tout a disparu. Euh, les villes voisines, Arles et Nîmes, ont conservé leur passé romain extrêmement présent. Marseille, quand même, qui a été vraiment une ville très importante, un port grec très important, rien. Et puis ça a continué. Chaque époque a démoli ce que la précédente avait laissé, quasiment. Et Blaise Sandras avait écrit un texte sur son arrivée à Marseille, où il dit « je ne comprends pas cette ville qui a tourné le dos tout le temps à son passé ». Et ça a continué. Et jusqu'à l'époque du XIXe siècle, qui a été une époque, l'apogée de la ville, euh, l'apogée, l'ère enfin, commerciale, le grand commerce de Marseille, avec les raffineries, le, les huileries, euh, tous les sujets. Euh, et, puis, euh, et puis le grand port qui a été Marseille au XIXe. Et là encore, on détruit encore des bâtiments qui sont des bâtiments patrimoniaux du XIXe siècle. Ces usines qui étaient magnifiques, ces docks qui étaient magnifiques. Alors, on en a conservé un et ça a été la démonstration qu'on peut faire quelque chose avec le patrimoine. Il peut se transformer, même des grands entrepôts peuvent se transformer et Marseille n'a jamais, je ne sais pas, a toujours tourné le dos à son histoire. Alors, c'est curieux, c'est peut-être aussi une projection toujours vers l'avenir, je l'espère, mais euh, je ne sais pas si sans ces racines, on fait quelque chose. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre, votre parcours et sur votre formation, sur les études d'architecte et euh, sur la place qu'occupez dans l'enseignement, dans la formation, l'histoire de l'architecture, l'héritage euh, par rapport à la création. En fait. On est ici dans une institution qui dépend du ministère de la Culture et en même temps quand on parle du ministère de la Culture, on a toujours l'impression qu'il y a un petit peu... Euh, deux hémisphères séparés et qui finalement communiquent assez peu, le monde de la création et le monde du patrimoine, alors que les transferts et les échanges dans le temps, de l'un à l'autre, sont constants, les réalisations de l'un ayant souvent vocation à devenir euh, les objets d'attention des autres, en quelque sorte. Oui. Comment cela a euh, été ou pas peut-être abordé dans votre formation d'architecte Alors, je ne pense pas que dans la formation, ça ait été abordé... Euh... J'ai eu une formation d'architecte pur et dans le monde de l'architecture. Je ne sais pas comment c'est dans votre univers, mais c'est curieux, euh, les architectes pensent être euh, seuls au monde et, euh, et ont du mal à accepter euh, l'importance des autres, même, on en arrive, alors que Notre-Dame l'explique bien, euh, jusqu'à présent, jusqu'au XXe siècle, les, les, les artisans, les entreprises, les maçons, les artistes, les, euh, les ingénieurs, travaillaient de concert, tous ensemble, et, et, et faisaient œuvre commune, sous peut-être la houlette d'un architecte, sans doute, euh, un, un architecte en chef, mais il y avait un lien très fort entre la connaissance technique et la connaissance euh, euh, esthétique on va dire et de l'art la, de, de la composition et puis euh, il y a eu une période euh, qui est encore vraie actuellement et qui malheureusement un fossé se creuse entre les autres disciplines et les architectes les architectes dans les écoles d'architecture en arrivent à, pro, à mépriser totalement les autres disciplines et ça je le déplore terriblement et je dirais que j'ai découvert un autre monde après après mes études et, et presque on en arrivait au, au moment des études à, à avoir un regard plutôt négatif et, et presque péjoratif vis-à-vis -vis de l'ingénieur vis-à-vis du paysagiste, de l'urbaniste alors l'urbanisme est re, revenu dans le giron de l'architecture mais euh, moi je pense que j'ai découvert d'une certaine manière le patrimoine grâce à un projet dont vous avez parlé, avec les archives départementales et la bibliothèque de près des Bouches du rhône Et là, il euh, y a parfois des rencontres aussi, qui, la rencontre avec les conservateurs, euh, les archivistes, ont fait que, brusquement, quand on doit construire pour euh, un utilisateur, là c'était un concours d'architecture, et on nous demandait de construire, peut-être je vais vous va montrer d'ailleurs, oui. euh, et là on nous demandait de construire, on nous donne des, des règles et un programme très précis, et il y avait 70 kilomètres d'archivage à faire euh, d'ouvrages, de, essentiellement des ouvrages euh, papier, mais aussi il y a aussi des ouvrages photographiques et de textiles. Et, et là, j'ai découvert un univers qu'on ne connaissait pas. Il a fallu comprendre pour construire et pour répondre correctement. Il faut comprendre ce pourquoi on va construire. Et là, euh, on a commencé à étudier les documents et à comprendre comment il fallait les conserver, comment il fallait les préserver, de quelle manière on allait les stocker. Et puis, euh, le, la découverte de cet univers qui était loin d'être poussiéreux, qui était un univers extrêmement vivant et extrêmement ouvert sur l'architecture, euh, sur l'art, sur, sur tout, tous les domaines de l'art. Et je crois que ça a démarré là, c est, c est souvent, ce sont souvent des rencontres. Et puis j'ai eu à travailler énormément avec des historiens ensuite sur différents concours. Et progressivement, dans les projets que j'élabore, eh j'associe systématiquement euh, des graphistes, des historiens, des géographes euh, des, des, des artistes aussi, des artistes lumière, euh, des artistes couleurs. Donc, tous ces sujets-là, il me semble qu'ils doivent être abordés en même temps, dès le départ. Et puis, j'enseigne en, aussi euh, à l'Institut d'urbanisme, et, et de ce fait, je rencontre aussi le monde de l'enseignement et, et surtout de la recherche. Et je pense qu'il faut toujours aller chercher ailleurs et ouvrir son regard, mais ça se fait après. Alors justement, puisque vous parlez des archives et de la bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône, on peut peut-être revenir, euh, image à l'appui, sur, euh, sur cette œuvre. Oui. Parce que j'aurais envie, envie de dire, dans le cas de, de ce bâtiment, euh, le patrimoine, il est certes à l'intérieur, mais il est aussi à l'extérieur. Il est partout autour... On se trouve justement oui. dans une de ces zones un petit peu frontières de la ville. On est à la rencontre du port et de la ville, on est dans un quartier. En fait, j'ai fait deux, deux chapitres, mais on, on passera, je vous montrerai quelques projets, dans chacun des on n'aura pas le temps sinon, mais ce chapitre-là que j'appelle homomorphie, et homomorphie, vous le voyez là, ça veut dire, vous savez, c'est... Ces animaux qui, qui s'adaptent à, à un contexte et qui, qui se fondent pour, pour être, devenir invisibles. Et je pense qu'il y a des projets, j'en parlais de Notre-Dame, où il faut soit le site est trop fort pour l'échelle pour qu'on qu va aborder ou pour notre projet, soit il est trop fragile parce qu'il a été abîmé par différentes conditions diverses. Et il faut pas venir en rajouter l'abîmer davantage, ou au contraire, il faut s'il est extrêmement euh, s'il est magnifique ou spectaculaire, et il faut être là pour le valoriser, pour le servir. Donc le deuxième sujet, qui n'est l'inverse d'homomorphie, donc ne pas s'adapter, enfin ne pas se être en délicatesse, avec, à être complètement au service du lieu. À l'inverse, je trouvais pas le terme, enfin il n'existait pas en français, et je l'ai appelé affrontomorphie. C'est quand le, le le bâtiment est trop petit pour le lieu et il va falloir affronter un lieu qui est gigantesque et trop grand pour lui. Et dans ce cas-là, il faut trouver des, des astuces pour l'affronter. Les archives départementales étaient exactement dans ce cas-là. C'est dans la zone portuaire de Marseille, sur un secteur qui s'appelle Euroméditerranée, qui est à la sortie de la ville de Marseille. Alors, je vous montre la frontomorphie c'est le, le petit, les, le les, les petits poissons qui sont trop petits et quand ils sont devant un. un un prédateur qui gonfle pour essayer de devenir plus gros que ce qu'ils sont et pour leur faire pour essayer de, de donner le change et là les archives c'est exactement le cas elles se trouvent face à la frange littorale face au grand paysage, face au port à ces paquebots géants qui arrivent là et sur une zone portuaire qui arrive à la rencontre de la ville classique 19 e qui est complètement orthogonale et euh, qui étudie euh, la trame 19e qui va traverser du nord au sud de la ville, complètement la ville, un axe euh, rectiligne qui, fait le nord, qui traverse du nord au sud. Et le bâtiment se trouve à la rencontre de la trame portuaire qui, elle, arrive en oblique, exactement à la rencontre de ces, de ces deux axes sur ce point-là. Et euh, le projet vous le voyez, se trouve face au port, face aux zones des docks, des anciens docks de la ville, donc des échelles gigantesques. Et le bâtiment, l'axe nord-sud arrive ici, la trame arrive de biais comme ceci, et on nous a donné deux terrains, celui-ci et celui-là. Il y avait deux bâtiments à construire, les archives départementales et la bibliothèque de près des Bouches-du-Rhône. Il y avait sur le site une église qui est une des seules paroisses euh, encore témoin de la, du, de, de, du Sacré-Cœur de Marseille et euh, qui était, en ils, a, ils avaient imaginé, elle est en très mauvais état et donc l'idée était de la démolir. On nous avait proposé donc ces deux terrains en imaginant qu'on construirait chacun des bâtiments sur un des deux sur, sur chaque, chaque terrain. Et la proposition que j'ai faite. Justement pour affronter ce site, je leur ai proposé de ne pas construire sur un des deux terrains, de choisir celui où évidemment il y avait la rencontre symbolique entre la ville et le port et de ne construire que sur celui-là en superposant les deux bâtiments, les archives et la bibliothèque. Et de ce fait, alors il paraît qu'il y en a qui sont allés. Voilà. Euh, et de ce fait, ça me permettait de libérer le terrain à l'arrière, qui est constructible en réalité, et de profiter de créer un espèce de damier. C'est-à-dire que cette paroisse, cette église qui était dévouée à la démolition, à la démolition eh bien, je la mettais en scène dans la composition générale. J'installais un parvis devant l'église et devant les archives elles-mêmes, devant l'entrée du bâtiment. Le bâtiment, je l'installais en fond de parcelle. Et à l'inverse, en vis-à-vis, -vis, je créais un jardin de l'autre côté. Et de ce fait, il y a un rapport plein-vide qui font que chacun des bâtiments est mis en valeur par le vide de l'autre. Et euh, cela nous permettait également, en superposant les deux programmes, de monter le plus haut possible parce qu'on a les passerelles autoroutières qui arrivent de la sortie de la ville, qui arrivent très proches. Et de ce fait, il fallait affronter ce site géant en essayant d'être le plus gros possible. Donc en superposant, il y avait plusieurs, plusieurs atouts. Évidemment, c'est un atout de fonctionnement très simple parce qu'on n'a plus qu'un hall alors qu'il y avait deux halls prévus. On ne rentre que par un lieu qui permet de mutualiser d'abord l'efficacité de fonctionnement, de mutualiser les employés, mais aussi d'obliger les gens à se rencontrer. Le monde des archives et le monde de la bibliothèque se rencontrent dans un même hall et partagent des salles d'exposition où ils vont, c'est ce qui se passe, proposer leurs expositions un tour l'un, un tour l'autre, et de ce fait se connaître et échanger et partager leur, leur savoir. Donc ça a été le premier point de départ. Ensuite, il a fallu installer le bloc des archives, qui était le gros sujet du programme, puisqu'il y avait ces 75 km, même pas 70, à, à caser, ce qui n'était pas une moindre affaire. Et vous voyez l'importance, c'est dans ce galet-là, dans ce volume-là, que se trouvent les archives elles-mêmes. Donc vous voyez le rapport d'échelle qui est énorme. Vous voyez quelque chose Et euh, ce rapport d'échelle qui est très important. Alors, on a proposé d'installer de, de, les archives... De ce côté-là, je vous le voyais en couple, les autoroutes se trouvent sur votre gauche de l'écran et on a installé une espèce d'énorme galet. On a appelé ça un galet parce qu'il est oblong, euh, qui, est, qui a la propriété de, de proposer une double peau, c'est-à-dire qu'il y a une peau intérieure, une structure intérieure, un vide d'air et une deuxième peau qui enveloppe et qui donne la forme. Et ce vide d'air, évidemment, propose une inertie thermique première, naturelle, qui permet déjà une première protection des archives. Alors, totalement opaque. On l'installe côté autoroute, parce que, d'abord, c'est le clou du spectacle. Le, le programme, ce sont les archives. D'abord, le bâtiment est fait pour conserver les archives. Donc, il fallait le mettre en scène côté autoroute. Mais aussi, il a la vocation de protéger tout l'équipement et le lieu, les lieux de vie. Des, des personnels qui eux vont se retrouver côté jardin à l'abri du bruit de l'autoroute, à l'abri du mistral et du vent dominant et à l'abri de l'ouest la, de qui est une exposition à l'ouest très difficile à, dans le sud parce que c'est une exposition très défavorable, le soleil tra traverse très profondément et chauffe très profondément. Donc il y a cette idée de protection et ensuite tout ceci, voilà on voit les autoroutes qui sortent de la ville, ce grand galet qui est coloré. Alors il a ce rouge particulier qui est le rouge qu'on a emprunté aux containers qui sont stockés et qui attendent de partir sur les bateaux. Et les containers sont, sont soit rouges, soit bleus. Donc on a choisi ce, ce rouge qu'on retrouve sur les toits de Marseille aussi. Et, euh, et tout ceci est enveloppé dans une, une seule peau de verre qui va envelopper l'ensemble, qui va faire qu'on ne va pas savoir où se trouvent les archives, où se trouve la bibliothèque. C'est un tout pour aussi faire face à ce site qui est emprunté surtout par les voitures, donc il fallait qu'on le voit très rapidement. Et, et l'idée, c'était de faire quelque chose d'extrêmement simple et très fort dans ce paysage qui est ce grand paysage de la sortie de la ville. Voilà, alors, les façades vont, sont en train d'être changées. Pour ceux qui sont venus, ils ont, vous n'avez peut-être pas vu, ça vient d'être déposé. Ils ont déposé toute cette façade-là de verre parce que malheureusement, il y a eu un sinistre dans la, le verre, dans la fabrication du verre en, en atelier. On a eu des, des, des expertises sur expertise et enfin, le verre va être changé. Mais il y avait cette idée d'une enveloppe blanche qui, euh, qui rassemble tout ça. Avec un artiste, là aussi, euh, Lumière, qui a travaillé sur euh, les effets lumineux qui vont être aussi réhabilités, où il y a une ode à la Méditerranée où sont projetés euh, les nuages sur, euh, sur la façade blanche, euh, le cœur est extrêmement rouge. Et puis sur les toits, des raies de lumière qui, quand il y a un grand vent, euh, s'agitent davantage et racontent euh, bah, tout ce qu'est la Méditerranée. Voilà. Bon, là, je passe rapidement. Vous voyez des, des effets de matité et de brillance sur la façade. Et peut-être l'intérieur, où vous voyez que donc ce grand galet, qui est complètement étanche, ne s'ouvre que dans son rez-de-chaussée, où là, on donne à voir... Eh bien, les expositions qui sont finalement les, les documents qui sont quelquefois sortis des archives et présentés dans les salles d'exposition selon les thèmes d'expos des archives. Voilà. Et donc ce sont des grandes, comme des ouïes, de, de, de, de morceaux de, de la façade qui s'ouvrent sur pivot et qui se ferment selon, selon les moments des expositions. La salle de lecture que vous avez dû donc visiter. Là, là pour ce qui est de la salle de lecture, Bien sûr, on a, moi, j'avais cette idée un peu passéiste de l'ouvrage qu'on vient toucher, tenir, du papier, etc. Mais en réalité, de plus en plus, euh, eh bien, tout ceci est numérisé et on, on les sort de moins en moins. Certains documents, on ne les sort plus du tout. Et donc, je ne voulais quand même pas qu'il y ait une forêt d'écran sur les tables et euh, définitivement euh, installée. Et donc, j'ai proposé d'avoir, vous le voyez là, et vous avez dû le vivre, euh, des écrans qui sont escamotables, de façon à ce qu'au moins on ait la possibilité d'ouvrir un livre sans avoir l'écran euh, euh, au, au milieu de la table. Voilà. Et puis de ne pas encombrer les tables en ayant des espèces de nuages de lumière qui sont suspendus au-dessus, et que la table soit complètement dépouillée pour l'étude. Voilà Bon, des salles d'études, et voilà ce que je vous disais, ces raies de lumière qui se projettent sur, euh, sur les toitures. Voilà pour les archives. Pendant très longtemps, le bâtiment d'archives s'est en quelque sorte résumé au magasin, finalement. Euh, D'ailleurs, dans les années 60, quand on a construit vrai. des bâtiments d'archives normalisés, mmh, mmh. euh, c'était généralement des ouais. tours visibles de très loin, avec un bâtiment bas devant. Vous, vous avez euh, choisi en quelque sorte de cacher au moins partiellement le magasin et de montrer le reste du bâtiment oui. tout autour. Et Pourtant, le, le magasin est quand même visible grâce à cette forme de galet, mais il est un petit peu caché. Les archives, c'est aussi souvent ce que l'on cache un petit peu, ou en tout cas ce qu'on ne montre pas de prime abord. Alors oui. j'ai une question un peu joker pour vous, mais mon premier travail a été de m'occuper d'archives d'architectes. Alors je voulais vous demander de nous parler un petit peu de vos archives et du elles rapport que vous avez avec elles. <rire> elles sont là, on les a toutes déposées aux archives départementales avec nos maquettes et euh, je dois dire que je ne vais pas consulter mes archives on passe un projet une fois qu'on l'a donné, on l'a livré à ses utilisateurs et eh bien il n'est plus à nous et ce sont eux qui l'habitent et qui s'en emparent et je n'ai pas de liens particuliers avec... Alors, bien sûr, je suis heureuse d'y retourner, mais euh, on ne consulte plus nos, nos archives, c'est curieux. Alors, on va, on peut aller consulter les archives. Je suis à l'Académie d'architecture, je suis membre de l'Académie, et, et, et là, Place des Vosges, on a des collections, on a tous les plus grands architectes qui sont, qui sont conservés à l'Académie, tous les, grands, les plans des, des Grands Prix de Rome, c'est magnifique et alors, aller consulter ces ouvrages-là, oui, mais ces propres ouvrages, non. Par contre, je, je voudrais revenir sur cette question des archives qui étaient jusqu'à les années 60 en périphérie des villes, c'est vrai. Et je trouve que c'est une, une très, très bonne décision d'avoir avoir décidé d'installer les nouvelles archives dans les villes, de les faire revenir dans la ville parce qu'elles elles peuvent être elles peuvent redevenir beaucoup plus vivantes. Et on le voit là. La salle de lecture est très, extrêmement euh, utilisée et, et, et part par, euh, par des gens qui, je pense, ne seraient jamais allés aux archives si elles s'étaient retrouvées en périphérie. Et brusquement, euh, on, on sent bien qu'il y a une, euh, une redécouverte. Alors, évidemment, c'est surtout la généalogie, les choses comme ça. Hein. Mais il y a quand même une vraie occupation et... Et c'est un choix de dire qu'elles peuvent participer à la cité, parce que la mémoire, c'est aussi la vie de la cité. C'est vrai que votre projet est très emblématique d'une génération, un oui. petit peu, je pense aux archives municipales de Lyon, oui, par exemple, oui, oui, oui, qui, oui, sont oui. Perage, qui sont derrière Perrache, qui sont au début de la presqu'île, et qui oui. ont un petit peu cette même oui. fonction oui. d'ouverture oui, oui. oui. sur un quartier oui. en pleine mutation. Oui. et euh, il y a des correspondances de ce point Tout de vue. Tout à fait, mais c'est, on, on sent bien. Alors maintenant, ils n'en construisent plus en ce moment, mais euh, on sent bien qu'il y a eu un mouvement dans ces, en dix ans, là, pendant dix ans, mmh. toutes les archives ont été construites, sont revenues dans les villes. Et euh, j'avais fait, ça s'est pas réalisé, ils l'ont abandonné les archives de l'INPI, l'Institut mmh. national de protection industrielle, à Compiègne. Et, euh, et j'avais gagné ce concours et ils ont décidé de l'abandonner et c'était aussi ça ils avaient décidé de, de, de réinvestir, bon, de réinvestir la, la, ville. la ville de réinvestir le centre mm. alors des archives et des questions de conservation on passe je dirais assez naturellement d'autant plus qu'on va rester à Marseille euh, aux réserves à la question des réserves mm. on va se transporter non, au, ça, au Mucem, bon. oui oui oui alors dans un tout autre quartier de Marseille mais qui qu ah, est aussi un quartier évidemment marqué par le euh, patrimonial. Lui aussi voilà. par des industrialisations oui, oui, et par, oui, le, oui. par le phénomène des friches. Voilà. Alors comment s'inscrit-on dans ce paysage de la Belle de Mai, à proximité d'une manufacture des tabacs qui, elle oui. aussi, accueille beaucoup d'institutions oui, patrimoniales oui. et de conservation Oui. Alors là, c'est aussi quand même le choix d'installer de, de, des réserves dans un lieu extrêmement vivant, culturel, Là on est près de la gare Saint-Charles et, et la ville a décidé d'utiliser toutes les friches industrielles pour des vocations culturelles. Alors il y a les archives municipales, le centre de, de cinéma, tous les, les lieux des studios de cinéma où se oui. tourne plus belle la vie, tout ça, ça se trouve juste à côté, la friche de la Belle de Mai où se trouvent tous les événements culturels, le centre de restauration du livre... Il y a énormément de sujets. Et une caserne dont on nous imposait de conserver certains bâtiments, pas de grande qualité, mais euh, qu'on a conservé, donc des lieux de stockage de munitions. Euh, une caserne ceinturée de hauts murs. Voilà, on voit mieux le quartier ici. La gare Saint-Charles se trouve ici. Euh, la friche de la Belle de Mai ici. Et là, toutes les archives municipales, le centre du livre et, et, des, et des studios. Et donc, le, le terrain se trouve ici. Et là, on voit une grande caserne immense. Et là aussi, on avait cette question de... On était un des plus petits projets dans ce lieu où se trouvaient que des mastodontes. Des, des, des, des. Par exemple, ici, ce sont les anciennes usines de la Seïta, les manufactures de tabac, qui sont géantes. Et on a un projet, qui est un bâtiment qui n'est pas immense non plus. Euh, et là aussi, il y a deux sujets, comme toujours dans les archives, et dans les lieux de conservation, la question du public et la question des objets qu'on conserve. Très souvent, on nous demande, là, ça a été demandé comme ça, que les lieux d'études et de recherche se trouvent dans un bâtiment et les lieux de conservation dans un autre, pour que le public, toujours l'inquiétude évidemment des vols, euh, de d'objets des, des, des, des, détériorés ou de portes ouvertes qui feraient pénétrer de la lumière ou de la chaleur ou du froid selon les moments qui est des ruptures thermiques et donc la, la proposition était quand même d'isoler la partie publique de la partie conservation comme là aussi euh, le bâtiment n'était pas très grand j'ai proposé de rassembler les deux mmh. et à partir de là, il fallait trouver quand même une rupture franche entre ces deux mondes, avec ici une difficulté, c'est que les œuvres qui étaient les œuvres qui venaient du musée des arts et traditions populaires et qui venaient pour une partie du musée de l'homme et ces œuvres, elles sont extrêmement disparates. Il y a du tissu, du papier, du bois, il y a un, un bateau, des charrues, il y a des, des objets de cirque, il y, a, il, y a, bon, il y a de tout, vraiment absolument, du métal, du, tous les objets possibles et imaginables qui racontent finalement les arts et traditions populaires. Et ça posait d'énormes problèmes, contrairement aux archives, puisque chaque salle... Le bois ne se conserve pas comme le papier, ne se conserve pas comme le tissu. Donc, chaque salle est dédiée à un matériau. Donc, il peut y... ça n'est pas dédié à un thème, mais à un matériau. Pas à une époque, mais à un matériau. Et euh, donc, on a de tout dans l'atelier, euh, dans, dans la conservation bois. On peut avoir hein, des tableaux, des ouvrages de sculpture extrêmement euh, religieuses, très, très fines, comme... Euh, des mâts, enfin vraiment. Et, et c'était très compliqué. Il a fallu donc des centrales de traitement d'air dédiées à chaque salle. Ce qui fait qu'on avait une multitude de centrales de traitement d'air qui chacune fait à peu près la, cette salle-là pour traiter l'air, des bactéries, pour rafraîchir à une température, à une hygrométrie particulière. Et donc, c'est truffé de centrales de traitement d'air, le bâtiment. Et moi, je ne voulais pas qu'on les voit et qui en est pas non plus sur les toits, comme on voit malheureusement tous les, toutes les boîtes de réfrigération qui se trouvent sur les toits. Alors la première proposition que j'ai faite, c'était de rassembler les deux bâtiments en un, et de faire en sorte qu'ils euh, soient à la fois très compacts, donc très faciles dans son usage, et on s'est vite rendu compte que tous les objets très lourds qu'on nous demandait de mettre, on nous imposait de mettre les objets très lourds, ce qui est normal au rez-de-chaussée, parce que les camions amènent les objets et n'ont pas à les monter dans... On les dépose au rez-de-chaussée. On s'est rendu compte que la surface qu'on qu nous demandait euh, pour ces objets-là atteignit à peu près le carré qui, était avec, qui avait été imposé par les urbanistes euh, sur les ports, qui avait, impo... qui avait été imposé pour le musée, le Mucem lui-même, qui était un carré de 70 par 70. Et... Euh, et je me suis dit, bah, le muscème était construit. Tant qu'à faire, eh c'est un écho assez amusant que, de, vu du ciel, eh bien, on atteigne ce même carré et que, vu du ciel, les deux bâtiments se correspondent. Et c'est ce qu'on a fait. D'où ce carré, cette dimension, et qui se trouve en plus dans l'axe. Si on tire tout droit, le muscème se trouve de l'autre côté. Donc, quand on a une vue, c'est purement... Dans, dans, on, on le sait, bien sûr, personne ne le sait, mais c'était assez amusant. Ensuite il y avait le sujet de comment architecturalement raconter ce qui se passe dans ce bâtiment qui n'a pas de percement. Et ça, c'est pour un architecte très difficile d'avoir un bâtiment sans fenêtre complètement étanche, pour les trois quarts, puisque ce sont des œuvres qui doivent être dans un lieu étanche. Et je me suis dit, qu'est-ce qui, qu qui, quand je suis allée à Boulogne visiter le bâtiment d'origine, du Buisson. De, de Buisson, très beau bâtiment, euh, là, je me suis dit, mais qu est -ce qui est, quel est le lien entre toutes ces œuvres Il y a de tout, il y a de tout. Et il y a des choses, mais on se demande pourquoi ils les gardent, mais en même temps, après, j'ai compris pourquoi, après, ils m'ont expliqué. Et, euh, et là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que toutes ces œuvres, que ce soit le moindre couteau, euh, le, la moindre charrue, le moindre vêtement de travail dans les pays euh, d'Europe de, de, centrale ou, ou de Méditerranée, partout, les hommes avaient eu la même attention la question d'une attention esthétique, c'est-à-dire le vêtement de travail, même si c'est pour le travail, il est brodé, la charrue, elle est décorée, elle est peinte. Et quelles que soient les civilisations, tous ont eu ce besoin d'y apporter ce supplément d'âme, cette esthétique, et ont emprunté à la nature le bois, la pierre, en ont fait une, une, un, une, une, un support esthétique. Et je me suis dit, je suis partie de cette idée d'une œuvre d'Eduardo de, de, Chilida, je ne sais pas si vous connaissez ce sculpteur espagnol euh, qui est mort il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, et qui a travaillé en prenant, en, il extrait des pierres d'albâtre de carrière, il les laisse brutes à l'extérieur et il les découpe. Et en les découpant, évidemment, l'albâtre devient blanc limpide, lumineux, réfléchissant. Et je trouvais très beau cette idée que l'homme qui emprunte la matière brute et qui par la main de l'homme en fait autre chose et en fait une œuvre. Et cette idée de l'extérieur de cette gangue qui raconte la terre, qui raconte l'histoire des, des hommes et le rapport à la, à la matière et, et à, à la nature et la main de l'homme qui intervient et qui belle la chose. Je suis partie de cette idée-là en disant que le bâtiment pouvait être un bâtiment totalement compact, pris comme des sédiments de la terre, euh, donc avec une matière à l'extérieur qui serait au, aux couleurs de cette ville, de ce quartier-là, et que lorsqu'on allait creuser les lieux où allaient travailler les gens, où allaient venir les chercheurs étudier, eh bien, ils seraient dans une lumière très blanche. Et lorsqu'on découpe cette matière, eh bien, elle deviendrait très blanche. Alors là, je vous montre juste le plan, euh, puisque la réponse qu'on a eue, c'est de dire les lieux de recherche et de travail se trouve au sud, vers, le, vers les jardins. Et ce sont, à chaque fois qu'on découpe, eh bien, évidemment, la matière est blanche, très lisse. Et tous les chercheurs vont se retrouver autour d'une cour centrale. Et il y a une vraie césure, un couloir qui va les séparer. Et de l'autre côté, on est dans le monde de l'ombre. Et là où se trouvent toutes les, œuvres, euh, toutes les œuvres conservées. Voilà, vu de loin, vous voyez ce rapport de matière où on a une matière comme qui raconte aussi le, le temps, les sédiments, donc on a coulé dans du béton, euh, des horizontales, euh, qu'on a coloré, qu'on a texturé, et puis dans, quand on découpe, eh bien là on est très blanc. Voilà la matière vue d'un peu plus près, et toutes ces excavations qui vont faire que la lumière va pénétrer dans l'épaisseur du bâtiment, et voilà, c'est tout le travail de l'intérieur et de cette cour qui, autour de laquelle travaillent les chercheurs. Voilà, c'est la dernière image. Alors là, la conservation, évidemment, est allée. On voit bien qu'on n'a plus la mesure de toutes ces centrales de traitement d'air. Or, tout le sujet, c'était le sujet technique. Pour un architecte, la conservation, c'est le sujet technique avant tout et le sujet, évidemment, du vol. Oui. Dans les deux projets que vous venez nous, de nous présenter, il y a quelque chose qui me frappe un peu, et ça va peut-être nous amener à vos recherches présentes, à vos travaux présents, c'est cette recherche un peu de la densité. Euh, oui. Aux archives départementales, on parle de deux bâtiments, mais vous arrivez à rassembler les deux en un pour dégager de l'espace. Oui. Au MUSEM aussi, on parle de deux bâtiments, et là aussi, vous arrivez à rassembler, et du coup, à dégager aussi de l'espace. Je oui. crois que c'est une question oui. qui vous préoccupe aujourd'hui, et c'est dans votre travail d'architecte aussi quelque chose qui rejoint des préoccupations plus vastes, qui sont d'ordre environnemental pour oui. nous tous, oui. qui sont d'ordre de la préservation aussi de la, mm. de la qualité de notre environnement. Est-ce que vous voulez nous en, nous en dire un peu plus et nous parler oui, un petit oui, peu de oui, projet veux bien. actuel euh, je, je, Oui, effectivement. Là, justement, je, je participe au commissariat de la Biennale d'Architecture et de Paysage de la région Île-de-France, et on m'a sollicité parce que je travaille en ce moment, enfin en ce moment depuis quelque temps, vous l'avez vu aux archives, j'ai libéré un terrain qui était constructible, ce terrain dont on a fait un jardin, et j'essaie de réfléchir à cette manière. En gros, on se rend compte qu'en France, tous les dix ans, on perd un département de terres agricoles tous les dix ans. Et, et donc c'est des surfaces considérables qu'on est en train de perdre de, de terre et que le territoire n'est pas extensible, la terre, le monde n'est pas extensible et que si on s'étale de cette façon-là progressivement eh bien on va consommer tout ce qu'on a et, et la question de l'agriculture se pose mais la question aussi de la minéralisation des sols qui fait que plus on minéralise, plus on a ces problèmes d'inondation de, de de, de rétention, de comment on, on évacue les eaux, euh, et, et également de pollution, puisqu'on n'arrive plus à, à avoir suffisamment de végétaux bon, ça, pour, euh, pour absorber euh, le gaz carbonique, etc. Donc, euh, je me suis très rapidement posé la question de comment éviter de trop consommer nos terres et trop s'étendre. Alors, évidemment il y a eu tous ces lotissements qui, sont, qui ont envahi les périphéries des villes, toutes ces entrées de villes qui se sont étalées à plat et qui ont consommé, consommé et, et donc la question maintenant c'est comment, comment éviter et économiser d'où ce que vous avez vu les archives on est un premier exemple eh bien, en superposant les deux bâtiments l'un sur l'autre eh bien, on a libéré un terrain alors d'une part c'est devenu un jardin donc il est encore pour eux. Euh, on n'a pas minéralisé le sol, mais en plus, on a offert un usage à des habitants et à un quartier qui ne possédait souvent pas. De, souvent, dans ces quartiers-là, il n'y a pas de parc et de jardin. Donc, il y a aussi une vocation d'usage et de confort de vie pour les habitants. Alors, je travaille sur ces sujets. Euh, par exemple, là, j'ai réalisé un, un lycée où euh, on m'a proposé un, un terrain où là, le terrain était très grand, c'était un terrain de, de grande qualité, euh, qui était des friches agricoles, d'ailleurs, et la région a acheté ce terrain pour y construire un, un grand lycée. Et j'ai proposé d'utiliser la moitié du terrain qu'on me donnait. Donc, la moitié, ça veut dire qu'on préserve l'avenir d'une part, euh, on préserve, ce terrain restera constructible pour l'avenir, si on a besoin de logement, on pourra l'utiliser, mais en attendant, on n'a pas tout utilisé tout de suite. Et il faut vraiment se poser la question. Ce terrain-là, c'est ce très beau terrain. Il y avait une paroisse là aussi, euh, qui, est, euh, qui est la paroisse qui, qui a constitué le quartier. Cette paroisse euh, a, a, a, a, a, domine le, le terrain. Et la proposition qui a été faite, c'est que on, on a proposé de s'installer à l'extrémité nord du terrain et de libérer tout le reste. Et on l'a fait en superposant toutes les fonctions, c'est-à-dire que les cours de récréation ne sont pas dans les jardins, mais sont sur les toits du bâtiment, que les, le parvis n'est pas devant et n'a pas minéralisé un sol de devant, mais sur un des toits d'un autre bâtiment, et ainsi de suite. Vous le voyez ici, chaque toit sert d'usage à l'autre toit du dessus, à l'autre fonction du dessus. On le voit bien ici. Et on voit que, finalement, à la fois, on propose des toits qui sont végétalisés, donc qui absorbent aussi les eaux, et on propose un confort de vie aux étudiants qui sont dans ce lycée. Le gymnase se trouve encastré dans la pente et son toit devient une place, une place publique qui sert au quartier. Donc, là aussi, chaque toit peut être utilisé à des fonctions différentes. C'est devenu ce toit de gymnase qui se cale sur la rue la plus haute est devenue la, la place du village, la place du marché, la place où on vient euh, voir l'horizon, parce que les vues sont très belles, les vues lointaines sont très belles. Et on se retrouve, alors là je passe vite, mais voilà, on le voit bien ici, on se retrouve avec une mise en scène en plus du paysage, du grand paysage, puisqu'on vient accompagner la pente et descendre de plateau en plateau, de façon à ce que chacun des plateaux propose un usage différent. Voilà le rapport à, à l'église, donc d'où cette tonalité là aussi, mmh. Euh, de, du béton. Donc c'est un sujet qui euh, qui m'est cher. Alors le sujet actuellement en France c'est le sujet des zones commerciales qui sont en train d'être abandonnées euh, parce que vous avez euh, dû entendre les résultats catastrophiques de Leclerc Carrefour qui les grandes surfaces ne fonctionnent plus comme avant parce que les gens consomment différemment. On, on, le e-commerce s'est développé, euh, on se déplace moins. La mobilité pose, se pose, la question de la mobilité se pose. Et puis, on voit bien qu'elles essaient de s'adapter, puisqu'il y a des, ces grandes surfaces, installent des petits carrefour market, des petits Monoprix, euh, monop, je ne sais pas quoi. Enfin, chacune installe dans les quartiers des toutes petites sur, euh, surfaces euh, commerciales et on est en train de délaisser. Et qu'est-ce qu'on va faire de ce patrimoine-là C'est aussi un patrimoine, de ce patrimoine commercial. Et comment le réutiliser et plutôt que d'aller consommer ailleurs de la surface. Il faut réutiliser ces friches-là. Ce sont les friches de demain, effectivement. Absolument. Je crois qu'on ne s'en est oui. pas encore tout à fait saisi à la direction des patrimoines. Et de ce point de vue-là, par rapport au monde de la création, on a toujours oui. forcément quelques trains oui. de, de retard. Si vous avez encore un, un petit moment, j'aimerais qu'on parle d'un autre de vos, de vos travaux et qu'on revienne au Maroc, en quelque sorte, et que vous nous parliez un petit peu du musée de Darla. Ah oui. Ça m'interpelle, un musée dédié au patrimoine immatériel, forcément. Eh oui. Comment mettre l'immatériel en musée C'est très difficile. Euh, alors, l'immatériel, en fait, dans, dans la... c'est le musée du Sahara. Et donc, dans la pratique des, des nomades, euh, des tribus nomades, eh bien, le patrimoine se transmettait. C'était un patrimoine oral. Il n'y a pas d'ouvrage d'écrit, il n'y a pas d'objet à présenter. Et donc, toute la difficulté, c'était, le musée du Sahara, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on donne à voir Il y a quelques petits objets euh, de théière, des cruches, mais enfin, pas grand-chose, puisque pour eux, l'essentiel, c'est l'immatériel, et, euh, et non le matériel. Et donc, j'ai travaillé sur, eh bien, qu'est-ce que l'immatériel Pour moi, en tous les cas, c'était les, les, les, les impressions physique qu'on peut avoir par rapport à notre environnement c'est à dire le rapport du chaud et du froid, le rapport de l'horizon le rapport de l'élévation la vue vers le ciel le rapport de, de l'air, du vent qui, qui passe et, et toutes ces tribus d'ailleurs vivent avec ça vivent complètement avec ces éléments, les éléments naturels et le temps et le temps et, euh, et, et le rapport à au climat, c'est-à-dire qu'ils cherchent à optimiser et à utiliser le, le climat. Ils ne cherchent pas vraiment à s'en protéger, ils cherchent à l'exploiter, à, à, à l'utiliser. Très souvent, on utilise le vent pour, ou, ou les étoiles ou, ou, euh, ou, ou évidemment la course solaire. Et tout ce sujet, il a fallu travailler que par le vide. Moi, en tous les cas, j'ai proposé de travailler sur des rapports d'ombre et de lumière, de passage d'ombre, de lieux fermés, clos, qui donnent à voir uniquement le ciel et qui donnent à imaginer autre, autre chose, un au-delà, euh, des lieux qui donnent à voir des, des, des points de vue extrêmement euh, limité. Donc, on se retrouve dans, une, dans certaines pièces où on est complètement dans le noir et on a simplement un, un point de vue à un endroit très précis, vers, euh, vers, euh, vers le sable, vers l'horizon, euh, des points de vue très particuliers, qu'on cible et, et le rapport à l'eau. Le dernier point, c'est le rapport à l'eau, évidemment, au bruit et à l'eau qui s'écoule et qui raconte la vie et qui raconte tout ce que c'est populations ont cherché, et pour laquelle ils marchent, et ils marchent en cesse pour aller chercher l'eau. Donc c'est vraiment uniquement un musée de sensations. Et c'est difficile, et en même temps c'est ce qui est très beau, comment apporter de la sensation à l'architecture. Mais on, on, je pense que c'est le but ultime de l'architecte, c'est donner de l'émotion uniquement par euh, de l'espace. C'est d'un patrimoine qui ne se vit que par l'expérience. Absolument. Absolument. Il y a quelques artistes qui travaillent aussi sur ces sujets-là euh, actuellement, en trois dimensions. Comment on donne ce sentiment d'écrasement, de dilatation, de passage d'un monde à l'autre, d'un univers à l'autre Dans l'histoire de l'architecture, ça a toujours existé. Euh, je donne l'exemple du Taj Mahal, par exemple. Comment révéler la blancheur du Taj Mahal Eh bien, de différentes manières. D'abord, la manière dont on y arrive. On passe des ruelles, des toutes petites ruelles, il fait très chaud, on passe à travers des maisons d'habitation domestiques, très simples, on ne voit jamais rien, euh, on ne sait pas où on va, et puis on arrive face à un mur, et euh, c'est une enceinte, on ne le voit pas. Et là, il y a une porte, une porte superbement décorée, un porche, un passage. Et on était dans la chaleur, dans la poussière, dans une lumière très forte, et là, cette porte... Ce passage, ce porche, il est très épais, très large. C'est une grande arche, décorée évidemment. Et, euh, et là, on se retrouve dans l'ombre, au frais. Il y a une fraîcheur. Brusquement, on se sent dans la fraîcheur sous ce porche. Donc, on s'arrête forcément, on reprend un peu de respiration et on est au frais. Et il fait sombre. Donc, l'œil est un peu, doit s'acclimater à cette ombre. C'est toute l'histoire de l'architecture. C'est toujours comme ça. Hein et on doit s'acclimater à cette ombre et là évidemment on s'installe au frais et brusquement on est dans le noir et en face de nous se déploie devant nous dans l'axe de ce bassin qui amène l'œil jusqu'au Taj Mahal qui étant dans l'ombre nous il apparaît d'autant plus blanc qu'on est dans l'ombre, qu'on est dans le noir et c'est tous ces effets de contraste, d'effets qui mettent en scène l'architecture. Et donc, il y a ces effets qui font qu'il est encore plus blanc qu'il n'est en réalité parce qu'on est dans l'ombre. Et puis, il y a ce fil d'eau qui font que, évidemment, ça renvoie tous les éclats du blanc et les effets de lumière et de réflexion. Donc, c'est tout ça aussi, l'histoire de l'architecture. C'est donner des émotions grâce à l'espace, grâce au rapport de rétrécissement et dilatation. Et c'est de tout temps, l'histoire de l'architecture. Merci Corinne Vezoni. Nous avons commencé en parlant de Notre-Dame, nous terminons en parlant du Taj Mahal. Je crois que c'était un, un beau voyage avec vous à Marseille et aussi en, en d'autres lieux. Voilà, on a fait tous les pays. <rire> Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.